Bonjour à tous, on va parler un petit peu technique et savoir-faire. Comment rendre son estimation Les vendeurs vous ont fait venir, vous avez noté un tas d'informations, vous avez pris des mesures, vous avez pris des photos. Maintenant, c'est à vous d'établir le prix. C'est une étape importante, je vous conseille de rendre l'estimation sous 48 heures, mais de faire venir votre client vendeur dans votre agence. Pourquoi Parce qu'ainsi, il va découvrir votre environnement, votre lieu de travail, il va voir la vitrine, il va voir les collaborateurs, il va voir un petit peu la façon dont est faite l'agence et c'est important parce que vous êtes dans votre environnement et vous serez sans doute plus fort et vous n'êtes pas à l'abri en plus de signer un mandat dans la foulée sur votre lieu de vente. Donc le client vous fait venir, vous prenez en note tout ça et ensuite vous l'invitez à venir découvrir l'estimation que vous avez réalisée de manière toujours professionnelle en expliquant bien évidemment toutes les étapes que vous avez prises en compte pour rendre un prix le plus juste possible.